un carré avec votre quatrième maison. Sous l'influence de ces énergies, vous pourriez avoir tendance à être suspect, voire paranoïque, jaloux, ou vindicative. Vous devez éviter d'agir impulsivement contre les autres en raison de ces motivations confuses et serait probablement euh, une fiction de votre imagination. Vos relations intimes ou, vos, euh, ou professionnelles euh, seraient les plus susceptibles de souffrir sous cette influence. Alors, soyez attentifs et ne pas vous emporter après les rumeurs et les soupçons. Mercredi, après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre huitième maison. Soudain, vous pourriez décider de changer quelques décorations chez vous et des coûts seraient nécessaires. Il faut Pardon, il faudrait juste être attentif que vous ne dépassiez pas ce que euh, vous permet votre budget. Il se peut que vous ayez recours à solliciter soit une aide financière ou un prêt bancaire et ce pour des raisons résidentielles, donc ayant rapport à votre foyer ou les membres de votre famille. Le conjoint et les parents aussi pourraient contribuer dans ce projet résidentiel. Samedi et dimanche, la lune sera dans euh, le lion, votre neuvième maison, et une pleine lune aura lieu dans cette maison dimanche. J'ai parlé en détail de cette pleine lune dans les prévisions mensuelles du mois de février, alors je vous invite à consulter la vidéo de votre signe pour la nature du temps. Durant cette fin de semaine, vous saurez intuitivement ce que vous voulez et comment l'obtenir, surtout dans les relations. C'est le bon moment pour demander à quelqu'un de sortir avec vous et suivre votre intuition, un charisme et un pouvoir de séduction accru vous rendront plus populaire dans les situations sociales vos bonnes qualités de leadership et votre attitude positive donc je répète pardon vos vos bonnes qualités de leadership et votre attitude positive vous permettront de gagner facilement le soutien des autres votre enthousiasme sera contagieux